quand même bien plus fluide à cette heure là hein. bon les amis je vous propose de commencer cette vidéo en me félicitant la vidéo précédente était la 200e Daily observation de la scène et euh... Attendez, parce que je me suis accroché à la langue tout seul, Daily Observation de la chaîne. Et je l'ai euh, plus que réussi en foirant le son de l'allée et en rendant un truc de 3 minutes 18. Bref, une performance de haut vol que les plus grands artistes me jalousent. Voilà, on se retrouve en ce vendredi chômé pour aller au ciné. Et, euh, et non, en fait, grosso modo, bon, hier, vous avez rien loupé, parce que c'était très calme à l'aller, mais je vous expliquais, par contre, que mon embrayage me lâche, j'ai l'impression, en tout cas, c'est-à-dire que la moto, quand je démarre, quand je suis à l'arrêt, et que je démarre, et que je mets les gaz, je sens qu'au niveau de mes pieds, ça vibre un peu, comme si c'était toute la... Le, le, le, comment dire, j'ai pas les termes techniques, mais... Comme si toute la traction était un peu molle, et... et, et, et et patinait dans la. dans la smooth, tu vois, ça fait un peu tu vois je sens qu'il y a du mou quoi, voilà c'est ça, il y a du mou quand j'accélère et en revanche ça se fait que au démarrage ou au.. Est-ce que ça se fait sur les autres rapports aussi, j'ai pas fait gaffe. Mais euh... je pense que c'est vraiment pas piston, machin, tout ça, parce que quand je le fais au point mort, quand je mets des coups de gaz au point mort, il n'y a aucun problème. C'est effectivement quand j'ai un rapport enclenché et que je. Ouais c'est là je viens de passer la cinquième ça le fait mais un peu moins donc c'est ça c'est quand j'enclenche un rapport ça c'est comme si ça pédalait un peu avant de trouver l'accroche et de lancer la moto quoi ce qui est très chiant et j'ai l'impression que ça se détériore un peu je fixe un peu dessus donc pas de que c'est faux mais bref voilà c'est tout ça pour ça quoi et là vous entendez sûrement des pop pop pop c'est le cordon de mon pull qui tape Contre mon suite et je vais devenir fou avant vous voilà donc rassurez-vous euh, je me fais passer de l'autre côté comme ça, ça va m'étrangler mais au moins ça tape pas. Bref, je vais voir les choses simples, enfin, depuis le temps que je vais y aller avec euh, Lambert-Wilson. Let's go Vous l'avez vu ou pas Vous l'avez aimé ou pas dites moi tout. faut que je m'arrête parce que j'ai un bug de GPS et évidemment, c'est la première fois que tous les feux sont au vert. mon salut il y a la police derrière moi alors j'essaye d'agir absolument normalement tandis que je viens de sortir mon téléphone le délinquant de la route la transmission punaise c'est ça que je cherchais tout à l'heure c'était pas traction c'était transmission comme si le il y a un morceau de la transmission qui se qui se prenait un peu les pieds dans le tapis et qui, euh... qui flottait quoi Au -delà de la tour Eiffel mes amis Il est vraiment mignon ce centre commercial il est bien fait. Le pâté là est très beau et l'éclectique là le restaurant en bas il est très bon. Oh bah tiens ça va aller le détour. On parie ça passe ou pas Moi je dis ça passe mais il n'y arrive pas. C'est un Paris perdu C'est un Paris-Brest <rire> Je fais le mariol, je me suis trompé de vrai Je suis en train de m'enfoncer dans le Paris, j'ai aucune idée d'où je suis Je vous le dis hein. Le cinéma, il est là parfait, parfait. Je vais me garer. C'est royal, magnifique ce cinéma. Bien, c'est génial. Un bon petit film d'Éric Besnard, Bénard, je sais pas comment on dit avec Lambert Wilson donc et Grégory Gadebois c'est très sympa l'histoire est mignonne bien ficelée la... j'étais surpris parce que la... la bande annonce la pensée très claire sur le déroulé du film mais pas du tout en fait pas du tout du tout donc c'est très chouette ah oui ok je vois où on est. je vois très bien où on est Le goret, comme on dit. <rire> je me suis fait une petite frayeur. Hein. Je suis au boulot, là. Je suis au côté du boulot. D'ailleurs, j'étais au cinéma Chaplin-Lambert. C'est un petit cinéma indépendant. Il y en a un deuxième, je crois. C'est un petit groupe de deux ciné. L'autre, il est... Je ah, j'ai pas retenu. J'ai pas retenu. C'est très mignon. Ça a l'air d'être un cinéma-théâtre, si j'ai bien compris avec euh, l'écran il est sur une euh, sur une scène, sur un plateau et qu'il y a des petits projecteurs sur le côté et tout. je pense que ça fait un peu euh, genre café-théâtre ou piano-bar mais en mode cinéma-théâtre du coup, donc c'est pas pareil et c'est très sympa très beau, très mignon, beaucoup de cachets je découvre en ce moment les salles comme ça, euh, indépendantaux euh, mignonnes et c'est très stylé Tu le coincer dans la portière, ça c'est moche. Ça c'est moche. Oh qu -ce là, qu'est-ce qu'il fait l'ol? Elle, c'est pas du tout un moment pour s'arrêter. C'est chargé un peu là quand même. Vendredi, 10h10 non, 23h18. Du coup, je l'ai pas décalé. Il y a du monde, donc. Je sortir plus loin pour voir euh, ce qu'il en était des stations-service pour faire le plein dans la grebelle. Et en fait, j'ai la flemme. Je vous le dis, je suis honnête. J'ai la flemme, je vais me rentrer. Clignotant, amigo. Clignotant. Bon bah écoutez mes amis, là-dessus, je vais vous souhaiter un bon week-end, je pense pas que je reprenne la moto, peut-être si, bon on verra. Euh, merci encore de m'avoir suivi au gré de la semaine, merci d'avoir suivi celle-là. Bon week-end, je vous embrasse, à très vite pour la prochaine, et puis euh, voilà, d'ici là portez-vous bien. Ciao